Chers amis, dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je veux dire à nous parler d'un sujet qui est assez intéressant. Et il s'agit de « Faut-il abandonner ou non votre assemblée ?» l'assemblée locale de l'église, parce que nous parlons de, de, de notre activité dans les églises. Donc on est que, il y a plusieurs catégories d'églises, et nous connaissons que, il y a plusieurs et, et, types de l'église, c'est-à-dire, on sait de l'église qui pas respecter la valeur et de Dieu. Donc, et, et on sait des pasteurs, ou bien prédicateur prédicateurs, ou bien n'importe évêque ça ne peut pas respecter vraiment et l'Église de, de Dieu, les principes, les principes, principes, préceptes de l'Évangile. Donc, je dis à nous parler avec, nous, nous avancer avec les chrétiens, quitte à lui ou non, et continuer à servir dans l'Église, et pour qui ça, et que as faire et dans quelles circonstances, quitte à lui quitter l'Église pour ne pas tomber dans le péché, pour pas périr dans le péché ça que nous parlons nous parlons parler, par exemple du eh, premier verset qui déjà qui dit on va devoir abandonner l'assemblée. assemblée. dans Hébreux 10 verset 25. Hébreux 10 verset 25 il parlait de eh, dit n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns mais exhortons-nous réciproquement et cela dussant plus que vous voyez s'approcher le jour donc, ça veut dire que le premier principe de l'Église, comme l'Apôtre Paul qui parlait dans les livres de bois, c'est pas quitter l'Église. Pour l'Église, il ne on pas quitter l'Église. le monde par exemple, il n'a pas marcher bien, mais il voulait faire passer l'opinion, avant tout, au pasteur ou au bien aux dirigeants de l'Église. Donc, ce n'est pas, pas la question ça nous parlons venir à faire pour dire que qu'on est là courir l'église mais nous pas le point qui sont très important dans la vie et si vous voulez vraiment servir mon Dieu une série de circonstances vous pas arriver vous êtes obligé et gon série de l'église pas prêter la d'heure et nous va l'expliquer pourquoi ça et premièrement la Bible parlait dans l'Apocalypse chapitre 2 il parlait des sept églises d'Asie. Les sept églises d'Asie, ça, on va le citer dans le bas C'est des églises comme, par exemple, l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Tyr, l'église de Sable, l'église de Philadelphie et l'église de Laoudicée. C'est les sept églises d'Asie que je Nous ne pouvons parler en long et en large chaque église, eu, qui signifie hachéo et nous pas lire verset bas où seulement nous invitons à lire le livre de l'apocalypse à partir de verset 1er verset et tout chapitre net, chapitre 2a et il parlait de écrit à l'âge de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept églises dans sa main et il parlait il dit euh, parlait à l'église d'Éphèse, « je connais tes œuvres ton travail ta persévérance etc donc nous pas bien parler de cette église d'Asie-Saro, parce que ce n'est pas ça que nous voulons parler. Seulement la fois qu'on a que l'église d'Éphèse, cette église d'Aro, elle c'est? c'est dans le temps que la Bible et euh, l'apôtre Jean est, et où l'église d'Aro, de l'église primitive à l'église de nos jours. Par exemple, l'Éphèse, c'est l'église primitive, Smyrne, c'est l'église persécutée, nous connaissons la première église et c'est il y une persécution, les Romains, et puis il y a l'église Constantin, et puis il y a l'église romaine, il y a l'église réformée, il y a l'église évangélique missionnaire, c'est dans le 16e 17e siècle, et puis de nos jours, nous patrions des églises écuméniques, c'est des églises que par exemple Satan lui-même. Dans les derniers temps, les parle réunissent tout le monde, toutes sortes d'églises, pour être capables de former une sorte d'écuménisme, et pas bien catholique, protestant, etc. Ils ne tous pas adorer un seul et antichristin. C'est le même qui est renouvelé l'église écuménique. Donc, d'après tout, dans l'église locale, pardon que qui est la pire de nos jours-là. Qui ça que, par exemple, qui va permettre au monde et que la Bible va permettre que soit capable de quitter l'église. Premièrement, c'est soit, soit un déplacement. Soit un déplacement, par exemple, où t'es dans un pays ou dans un autre pays, normalement, ou obligé d'abandonner abandonner l'église. Parce que, on n'a pas dans deux côtés à la fois. Mais il y a un autre principe encore. Si, par exemple, dans l'église, que vous observez, il y a un série de principes que vous pouvez Jean l'église, absolu, qu'on y a à permettre que vous-même soyez rester dans l'église ou bien abandonné. Donc, c'est surtout le comportement de dirigeant à l'église. Soit dirigeant l'église ou bien dirigeant l'église parce que l'église, qui y a plusieurs dirigeants dans la parler, Nous premièrement de l'autocratie du, du dirigeant de l'église, du pasteur, prédicateur, évêque ou bien la porte, n'importe qui. Autocratie. Qui ça, autocratie C'est le fait que vous dirigez tout par lui-même sans pas passer par ses collègues, pas passer par une centralité de, collé, de collégialité. C'est-à-dire, toute décision qu'elle prend, il veut prendre de par lui-même. C'est lui-même qui est chef, c'est lui-même qui fait tout pareil. Donc, et nous nous sommes là pour nous obéir, obéir au pasteur, obéir aux dirigeants. Et puis, donc, je ne comprends pas ça. Ça a montré que -même, par mon anime, c'est pas bon Dieu qu'elle a servi. Il est là pour servir tête, et il y a un de monde, les dirigeants de l'Église, ils sont là pour enrichir cette église. L'autre eh, façon que, si nous que, eh, a, qu on remarquons que l'Église a un comportement maladroit, nous sommes de quitter l'Église, c'est par exemple la eh, gestion financière de l'Église. si nous avons des doutes, si l'Église a une gestion financière douteuse, donc ça veut dire que le pasteur lui-même n'est pas honnête c'est même genre avec Lazare avec et Judas qui et, qui est trésorier et le groupe de Jésus-Christ et avec les apôtres mais les mêmes qui ont gestion douteuse à la carrière et, parce que M. était met il les, les, les affaires faire une série de fraude et puis discrétion la de Jésus-Christ pour 30 pièces d'argent. Donc genre de comportement ça c'est à éviter de la part de dirigeants de l'église. Donc il y a des fois où on n'a l'argent, c'est pour bien personnel, pour être capable d'enrichir enrichir tété. Donc on voit par exemple surtout dans les pays d'Afrique, on c'est le pasteur, euh, il est riche riche comme Jésus, et puis on dans les gens n'y pas même qu'à de côté pour manger, par une côté pour dormir, donc les euh, y pas ces misères. Donc y a même ils ont monté belle voiture, ils ont un bel cal, ils ont monté bel avion. Il y, a, il y a des fois même, il y a un avion privé, il y a l'école, il y a tout le bagage qui peut avoir l'argent. Donc, ça réelon, une gestion douteuse, une gestion opaque de la finance de l'Église. Donc, il n'y a pas profité profiter à, comme l'Église n'a pas profité aux fidèles, mais il profiter surtout à pasteur. Donc, il y a parce que David n'a pas parlé de Jean de côtoyé avec eux. Et puis, il parle autour, et, et les conseils des pasteurs, qui ont exigé une série de comportements qui pas que la Bible n'a pas demandé réellement. Les c'est de l'église, les pasteurs ont établi leur propre principal dans l'église. Par exemple, il ont dit aux gens, si on ne viennent pas à la chaussette dans l'église, ils ne va pas rentrer dans l'église ou bien tout, il faut, faut payer de telle, telle façon, ou bien tout, il ne faut pas de faire ceci, il ne faut faire cela. Si ça pas dans la Bible, donc, ne ou n'a pas, ou pas exiger droit et un tel comportement. Bien entendu, on ne va pas à l'église n'importe comment. Il faut bien la il faut, faut. La Bible d'apôtre Paul parle de nous, revêtir revert, de façon décente pour l'église. Mais ça ne veut pas dire que le pasteur a nous, et, yon, yon mode et exemple, exemple, il y a un mode vestimentaire pour l'église. Par exemple, l'église, par exemple, ils ont un uniforme. Donc, on a des sectes. Ils ont un gros rat blanc. Et puis, ils ont un mari sous la tête, ou bien mari dans les épaules, ou bien mari dans pied, etc. Donc, c'est une série de sectes, une série de monde qui, les pasteurs les lui-même, ou bien, gouroua, c'est la parole de sexe, les imposer yon, porter une série de vêtements, une série de et, et, bagailles, sur eux mêmes qu'on y a là, qui préfèrent appartenir avec cette là. Soit en couleur, ou bien en tatou, ou bien n'importe qui nous jouons ça dans le monde, donc, courir de l'église, ça yon, les mêmes fois courir, mais c'est ce genre de comportement ça. Et puis, donc, c'est la tradition est fini nous-mêmes. Si, par exemple, on a l'église, ou ta que par exemple, et, ou ta ouai pour partie ou bien gèba qui pa pleu, la Bible parle et non, nous, nous dit non premièrement, faite en sorte que nous ont un esprit de douceur la cariot. A dit l'eau, parlez avec le pasteur, ou bien l'eau, parler avec un dirigeant de l'église. Faut faire avec douceur, avec tempérance, avec amour, on voit les combats qui pas dans l'Église, où il est pasteur, où il est comité de l'Église, ou pas Donc avec douceur, avec tempérance. Si ça pas marche, donc là, on connaît, on est capable de tirer quoi. L'autre bar encore qui capable, qui peut permettre que que ou pas doué, rester dans certaines Églises, c'est la doctrine que l'Église a prêchée. sont vraiment, sont étudiants de la Bible. On connaît, ça, la Bible a dit. Vous connaissez Jésus-Christ, vous connaissez l'apôtre Paul dit, de, de, de, de, de une série de, de principes de la Bible. Eh bien, si vous voulez que dirigeant de l'Église, vous avez écarté le principe de l'Église, tel que par exemple, vous voulez prendre un exemple, mais en Haïti, quand vous avez par exemple, le pasteur qui a prêché, il a fait un miracle. Pour faire un miracle, il a pris une farine. Il apprend a fait ceci, il a fait sur l'autre bord. On prend des moyens pour dire qu'il y a besoin de monde entier dans la région. On va fait avec l'argent, il a fait de ben, pour prier, il a fait de monde pour foncer les bas. Tout ça, c'est le principe que vous ne pouvez pas collaborer avec les gens de pas le Pasteur Sao. Parce que Pasteur Sao, il pas venu vraiment pour être capable aider les gens. Il a la plus riche sous tête monde, mais il n'est pas là pour être capable aider les fidèles selon Jean Bon Dieu, mettez pour nous prendre. Parce que, Jésus ce dit à Pierre, si, par exemple, on eh, sur sourire même vraiment, il faut qu'on prenne soin de Brébimio, prenne soin de troupeau, non, pas qu'il y ait un seul perdu, mais que tout le monde capable d'arriver à la repentance Donc, c'est ça que doctrine eh, doctrinal important. Et donc, est important. Donc, c'est pour ça qu'on doit étudier la Bible, apprendre la Bible. Et on n'a pas besoin que ces pasteurs seulement pour prêcher la Bible, mais parce que la Bible, a, il y a la porte. Ce n'est pas même que avec les églises longtemps que la Bible n'a pas existé pour tout le monde. C'est le grand prêtre qui a pris parole là dans n'amène seulement. Et bien, il, il, il a prêché tout le monde. Il y a des fois, l'église a, a fait en latin, ou langue que personne, personne ne peut comprendre. et bien, il y a là, la Bible est capable d'en avoir, étudier, aller sur Internet, aller sur tous côtés, faire des recherches et puis apprendre la parole de Dieu pour que lorsque, par exemple, pasteur a une bonne série de doctrines qui contraire à la doctrine de la Bible, pour qu'il n'y ait pas ça, mon cher, soit bien, c'est pas ça, allez étudier la Bible, ou bien, ou même aller au côté, quand on vraiment la paix, la paix, la sérénité, on revient, frère doctrine de Jésus-Christ. Donc, c'est ça, c'est ce qui concerne ça, nous avons où je ne pas pas rester long. Donc, c'est pour montrer que, et donc, le premier principe là, c'est pas courir, abandonner l'église ou faire et prendre eh, un esprit de douceur ou esprit de tempérance de moyens pour capable de vivre dans l'église sans que vous parlez courir, marcher dans l'église en l'autre parce que tout côté est un problème. Mais, je vois par exemple, il de comportements dans l'église qui part. Et, et, et qui est contraire à la parole de Dieu, qui est contraire à la Bible, bien courir. Même, je, par exemple, la Bible parle dans l'Apocalypse. Donc, certaines églises disent la Bible dit que l'église a eu que et, mon Dieu, au dernier temps, l'a projeté, l'a vomis, parce qu'il n'a pas, pas adopté les vrais principes de l'évangile. Que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous, c'est un amour, tous Saint-Jonas. Et la venir à un autre eh, euh, principe encore, la venir à un autre eh, coup biblique pour même le moyen pour être capable de rester dans l'évangile. Rester dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui.